Je préside l'AF3V, l'association française pour le développement des véloroutes et des voies vertes. Nous sommes une association nationale euh, d'usagers, uniquement d'usagers, euh, et puis un certain nombre d'associations sont aussi adhérentes de, euh, de, de l'AF3V. Et on agit pour la création, le développement et l'entretien des véloroutes et des voies vertes. C'est-à-dire qu'on défend leur existence. On fait en sorte qu'elles soient entretenues, mais aussi pour les développer, qu'on en crée de nouvelles. Euh, voilà, c'est pour nous important, la question du revêtement, entre autres. On représente donc les usagers des véloroutes et des voies vertes. Alors peut-être oui, on m'a demandé ça, une, une, une précision sur ce qu'est une voie verte, ce qu'est une véloroute. Parce qu'une voie verte, on parle souvent de voie douce, de ceci, cela. Une voie verte, ça a une dénomination bien précise qui est, qui est inscrite, je dirais, dans, dans la loi dont je ne sais plus. De quel texte, ce n'est pas ma spécialité, mais c'est donc un aménagement en site propre, réservé aux piétons, aux cyclistes, aux rollers, aux personnes à mobilité réduite et parfois aux cavaliers. Vous euh, voyez, ce n'est pas uniquement pour les cyclistes. Vous voyez, comment on défend les voies vertes, que dans notre logo, vous avez peut-être vu, en général, on ne met pas de de cyclistes, parce qu'il n'y a pas que pour les cyclistes. Et une voie verte bien faite, ça a été dit tout à l'heure, quand le revêtement est de qualité, qu'il est roulant, ça permet aux rollers d'aller en faire. Le, le, le roller, c'est pas, pas rien, la Fédération française de roller et de skate, et des, etc. C'est 130 000, je crois, adhérents. Hein, c'est une vraie fédération, c'est un, un vrai sport. Ils n'ont pas forcément beaucoup d'endroits où s'entraîner. Il euh, n'y a pas une fédération des poussettes, ni des fédérations des PMR qui se déplacent en fauteuil roulant. Mais croyez-moi... Que vous le savez sans doute que pour les gens qui sont en fauteuil roulant, pouvoir se promener sur une voie verte, etc., en sécurité, c'est un, un grand bonheur. Ça se voit assez peu en France, mais dès qu'on va dans d'autres pays, on voit combien c'est combien important. Et quand on pense, voilà, l'accessibilité générale, c'est extrêmement, extrêmement important. Et parfois aux cavaliers. C'est un tout petit peu plus compliqué avec les, avec les cavaliers, parce qu'ils n'aiment pas forcément ces revêtements-là. Mais ça se pose rarement, parce que ce n'est pas forcément par là, par là qu'ils passent. Et puis, voilà. Ce qu'il faut donc savoir, c'est que sur une voie verte, il n'y a pas de priorité. Il n'y a pas le coursier en, en cuissard, là, avec son bolicra, qui peut aller à toute vitesse et dépasser tout le monde. C'est On vit ensemble sur un truc comme ça. Et donc, il y a parfois des conflits d'usage, mais rarement. Mais ça veut vraiment dire que c'est pour le le loisir, le plaisir, se déplacer principalement. Ça peut avoir l'usage c'était dit tout à l'heure un usage de, pour le vélo-taf, aller au travail le matin mais c'est rare qu'il y ait le matin beaucoup de gens qui soient à faire du à faire du tourisme en semaine donc nous on le voit, Donc moi je vois de Lyon on voit bien à Lyon euh, les, les, les, les quais euh, les quais du Rhône sont très utilisés le matin pour aller au travail par, par les gens, il n'y a pas de conflit. il y a parfois de conflits, il y a des conflits le, le soir, au printemps et l'été quand les terrasses sont ouvertes, les péniches après 17h mais tout ça se passe bien, les vélos savent qu'il faut aller moins vite ou qu'il faut passer au-dessus une, une véloroute, c'est ce qu'on appelle ça, un itinéraire cyclable, de moyenne ou longue distance, qui peut emprunter tout type de voies sécurisées, dont les voies vertes ou des voies à faible trafic motorisé la voie bleue, par exemple euh, c'est typiquement ça, et tous les grands itinéraires, c'est pas partout de la voie verte sécurisée, mais ce qu'on fait en sorte, c'est que ça passe et c'est ce qu'on demande aux, aux autorités publiques, hein, c'est que ça passe sur des chemins ruraux, ou des et on a cette chance-là en France d'avoir des milliers et milliers de routes, de petites routes dans lesquelles il y a moins de 1000 véhicules le jour, voire moins de 500. Euh, là, on sait très bien que là, il n'y a pas besoin d'aménagement spécifique, il n'y a pas besoin de sécuriser, il y a besoin de signalétique pour que les gens qui sont sur leur voiture, qui sont tout seuls, sachent qu'il y a des vélos parce que sinon, vous en connaissez tous, euh, ils se prennent pour... Euh, pour Fangio, je ne sais pas si ici si, euh, ceux ce qui se souviennent de Fangio il faudrait que je prenne euh, plus jeune dans mes <rire> références Juan Miguel Fangio, oui, voilà. pilote automobile. Sur Sénat, mmh. Alain oui, voilà. Prost. Voilà, Alain Prost. Voilà, on va prendre. Euh, <rire> voilà, sur le euh, les français. Euh, oui, itinéraire cyclable. Voilà, c'est important. Véloroute, il y a des magnifiques itinéraires, de magnifiques vé véloroutes. La voie bleue en est une. Euh, voilà, et donc il reste souvent bah, des poids aménagés, etc. On demande aux collectivités de le faire. Et puis ce qui est important aussi, c'est de faire des liaisons avec les véloroutes pour permettre aux gens qui se déplacent à vélo de découvrir le pays, de découvrir, parce qu'ils ont demandeur de ça. Nous, on les connaît, on voit les demandes de nos usagers, euh, les demandes des, des familles souvent qui se mettent de plus en, de plus, en plus au vélo. Ils ne demandent pas de faire de la compète ou des choses comme ça, Ils demandent des itinéraires 20-30 km pour être tranquille avec les gamins. La voie verte, c'est parfait ou alors faire des boucles pour découvrir un pays. Mais elles ne font une boucle dans ce cas-là que si c'est bien indiqué, et si elles sont certaines de la, de la sécurité. Alors nous, on représente les usagers auprès des pouvoirs publics, c'est-à-dire qu'on siège dans toute une série, dans tous les comités d'itinéraire, par exemple, moi je siège dans le comité d'itinéraire de la Viaronna, dans d'autres comités d'itinéraire, on a des délégués régionaux, départementaux, locaux, et puis auprès des élus, bah, nous, on fait valoir notre expertise d'usage, comme fait ici Vuvib, par exemple. On n'est pas là pour dire aux élus, faites ceci ou faites cela. On est là pour leur dire, voilà, peut-être que ça c'est bien. Nous, on pense que nos euh, nos usagers pensent que si vous faites, euh, que là, ça passera pas, ou qu'il faudra améliorer là, ou sécuriser ça, quoi, tout ce que c'est dans tout le rapport entre les élus et les citoyens, on a ce rôle-là d'alerter, de, de, mais aussi de, de co-construire. En tout cas, c'est tout à fait notre, notre volonté d'être force de proposition et tout ça, et pas, et, pas, et pas de leur crier dessus que rien ne va. On n'hésite pas à dire de temps en temps quand ça ne va pas, parfois, sur, sur un ton un peu vif, mais en général, ça se passe bien, bien sûr. Il faut savoir qu'on a nos délégués, on a une carte interactive, euh, dans lequel on recense l'ensemble des véloroutes et des voies vertes de, de France. C'est-à-dire qu'il y, y a près de 20 000 km de véloroutes et de voies vertes. Nous, on les a recensés sur notre carte interactive, de façon à ce que tout ce réseau continu et sécurisé, euh, écologique, agile, euh, puisse être répertorié. Et les gens qui vont sur notre site af3v.org découvrent comme ça une carte interactive. Ils peuvent cliquer dessus, n'importe quelle région, grossir. Et nous, on leur décrit toutes les voies vertes, tous les circuits, nature du revêtement, ils voit voient tout de suite, si c'est facilement, s'il y a des problèmes, s'il y a des difficultés. On les a à tout analyser, nous, et c'est des analyses d'usagers qui sont les sur le terrain. Pour vous dire la qualité de notre travail, pas du mien, je suis des délégués, c'est que je viens de signer à nouveau pour trois ans une convention avec l'IGN, Institut Géographique National. L'IGN, dans toutes ses cartes, top 100, euh, qui a refait tous les départements, elle est refait pour 2023 et 2025, toutes ces cartes des départements de France. Toutes les données dont dispose l'IGN pour tracer les véloroutes et les voies vertes, c'est nous qui leur fournissons. Donc c'est la preuve qui nous font confiance, à juste titre, et pour nous c'est une preuve de, une preuve de, de, de qualité, je, je voudrais je dire. Voilà, donc on veut valoriser le, le réseau, le, le, le promouvoir, donc on fédère, on fait les journées nationales des voies vertes en en septembre, dans le cadre de la Semaine Européenne de la Mobilité, on organise et on participe à des manifestations et des randonnées militantes. Le 22 mai, par exemple, on sera dans la métropole de Lyon à la Convergence Vélo, où toutes les, peut-être pas les 59 communes de la métropole, mais plein se rassemblent pour se retrouver toutes ensemble. Voilà, on participe à toute une série d'actions de, de, de ce genre. Des randonnées militantes, c'est pour découvrir des itinéraires et les faire découvrir euh, aux, aux élus quand on s'arrête, euh, et, etc. On, on, on met en place, on a labellisé pour la première fois le de week-end dernier, on a remis aux élus une plaque, un label, 3V Bellevoie, pour valoriser les infrastructures et informer la, sur la qualité de l'itinéraire aux usagers. Labelliser, ça veut dire qu'on prend en compte, pour donner ce label, euh, la sécurité, l'accessibilité, la diversité, enfin... Les, le, le maillage, le lien avec d'autres circuits toute une série de critères euh, les, les endroits où on peut s'arrêter, s'il y a des tables de pique-nique s'il y, y a des liaisons de train, des liaisons avec des centres-villes, avec des zones d'emploi ou autre et on met en place ça donc on met une note sur 100 on, on a informatisé ça hein, euh, et on, on, on labellise comme ça des, des morceaux de voie verte de 20 à 30 km on considère ce que, ce que peut faire une famille dans une journée et en fonction de la note on met euh, 2, 3 ou 4 étoiles, en dessous de 2 étoiles, il y a une étoile, mais si on, dit, on vous dit votre voix verte pour une étoile sur 4, en général vous le cachez, parce que ce n'est pas la peine de valoriser, mais 2, 3 étoiles, là on vient de mettre 2 deux, deux fois 3 étoiles à, du côté de Chinon, sur Chinon-Richelieu, et une autre sur Châtellerault-Chauvigny, On en Armi, là aux, aux élus de la communauté de communes de Sud-Val-Touraine, et puis euh, au maire de, de Chauvigny, ce, ce, ce label qui est valable de 3 ans, qui leur permet à leur office de tourisme ou à la mairie de valoriser ce qui existe chez eux. Et nous, on le valorise aussi sur notre site et ça permet aux gens qui, qui recherchent quelque chose de vraiment sécurisé. Mais ça, ça ça donne une image. Ça permet aussi beaucoup aux gens qui cherchent et puis aux communes qui sont, qui sont prises, comment dirais-je, avec des itinéraires nationaux, par exemple la loi à vélo, il n'y a pas besoin de valoriser ou de mettre des, des, des labels, ça existe. C'est pas toujours euh, magnifique, magnifique, c'est souvent très, très bien. Hein. Mais, quand, mais pour valoriser des territoires qui ont une belle voie verte, qui est reliée, etc., souvent le label, ça sert. En tout cas, on, ça nous est pas mal, euh, pas mal demandé. Et c'est valable euh, trois ans, ça permet aussi aux gens de, de s'améliorer. Voilà, ça c'est une action importante aujourd'hui. On a une action d'inclusion sociale. Euh, où on, on a travaillé au début avec euh, des, des mutuelles qui nous ont aidé à faire ça pour euh, mettre en place un programme de d'apprentissage du vélo pour des publics en difficulté sociale. Vous voyez, pour aller au travail euh, bah, 5-6 km, là où elles trouvent un travail, souvent les, les dispositifs d'inclusion des départements, euh, moi j'ai connu ça, ça, ça paye aux gens, ça met en place tout dispositif pour les aider à passer le permis de conduire, mais ça ne les aide pas à acheter une voiture ni à payer l'assurance, donc ils sont un peu perdus. Or, souvent en apprenant à, à, à faire du vélo, c'est aussi apprendre à se déplacer, à s'orienter dans la ville ou sur un circuit nous on leur apprend ça avec les, les, les voies vertes en utilisant le prétexte entre guillemets, des, des, des, des voies vertes et on a de bons résultats y compris après de, de, quand ils retrouvent de l'emploi pour se déplacer etc c'est un, un réseau qui marche bien, oui, un, un projet qui, qui, fonctionne, qui fonctionne bien et là on a des contacts avec euh, un ou deux pour l'instant départements puisque jusqu'ici on expérimentait avec des mutuelles qui sur leur crédit euh, fi, finançaient, nous on porte le programme on porte la démarche et après, localement, on demande, par exemple, on pourrait demander à, à Vuvib euh, d'être les opérateurs d'une opération de ce, ce type-là, avec, avec leurs, animateurs, euh, leurs animateurs vélo. Alors, plaidoyer, voie verte en route pour le vélo Vélotaf, on mène des, des plaidoyers. On a mené une campagne au moment des élections régionales et départementales en direction des candidats. Euh, donc, il y avait le Covid et tout ça. On l'a beaucoup fait par les réseaux sociaux en leur proposant 10 engagements. Ça a eu pas mal de de succès, ça s'appelait Voie verte en route pour le vélo taf, pour bien montrer l'importance du maillage et combien les voies vertes il faut arrêter de les voir, que comme des choses pour le tourisme ou le loisir le dimanche ou le tourisme l'été, mais que ça peut servir toute l'année pour des tas de choses ça a bien marché et ce qui est ressorti le plus de cette campagne sur les dix, les, les dix propositions qu'on faisait, qui ont été le plus repris euh, par les vélos tafeurs, par les cyclistes, c'est la question des revêtements en Orbé. vraiment là dessus il y a eu, ça, ça a eu du succès donc ça, Geneviève vous en parlera, puisqu'on a fait, nos associations ont fait une étude. La question de suppression des barrières, c'est toujours compliqué pour les élus. Très souvent, ils mettent des barrières pour pas que les scooters aillent, ou que je ne sais quoi, aillent sur les voies vertes. Le problématique, c'est qu'alors, les fauteuils roulants ne peuvent pas y aller, les trucs ne peuvent pas y aller. Donc c'est comment gérer cette question-là. En tout cas, il vaut mieux laisser les vélos, qui éventuellement... On ne un ou deux scooters qui passent mais que les vélos, les familles puissent, puissent y aller et puis ça coûte cher de euh, toutes ces immenses barrières donc euh, voilà il y a des recommandations du CEREMA sur la nature des barrières qui permettent de passer euh, avec des chicots. et puis sur la question de l'entretien des, des voies vertes très souvent c'est aussi lié à des voies vertes quand elles sont stabilisées qui sont parfois moins chères à l'installation mais euh, fluide, etc. ça veut dire ornière et euh, c'est pas très agréable d'arriver tout boueux au, au boulot, et comme c'est pas très agréable d'arriver, ben on va pas au boulot en vélo, hein, et donc euh, l'entretien, etc. Voilà sur euh, ce qu'on est capable de faire. Création d'itinéraires euh, thématiques. Ben ça je vous en parlerai pas, parce que heureusement pour vous euh, la ligne de front de la guerre de 14-18 n'est pas venue jusqu'ici, mais on travaille à un itinéraire le long de cette ligne de front qui serait mémoriel Culturel, qui serait aussi européen, qui sera aussi. Euh, bon, ça, je pourrais en parler longtemps, c'est moi qui le porte pour l'association avec la fondation anglaise. Disons, ce qui serait européen au sens. Euh, comment dirais-je Il y a une question de reconstruction d'une Europe que, que, que, que les jeunes Allemands, les jeunes Français, les jeunes Anglais, etc. puissent travailler ensemble. L'idée de redécouvrir l'histoire avec le vélo à travers ça, en reliant les, les, les grands lieux de, de la guerre du monument. Donc, on travaille. Euh, à ça, on peut en passant par des petites routes, et en reliant des, des voies vertes déjà existantes, on espère avoir des aides de, de, de l'Europe, de, de différents mi ministères, enfin, ça part bien, c'est un, un très très beau projet. L'adhésion est à partir de 20 euros, de 250 euros pour les élus, et eh bien évidemment, non, je plaisante, mais c'est, voilà, adhésion à partir de 20 euros pour les gens, les, les familles, si on veut nous écrire, c'est info.af3v.org, et puis il y, a, il y a le site, je vous recommande d'y aller.